Michael Fromand va nous parler de laprès cookie Les trois questions qu'on avait identifiées étaient les suivantes. 1. Est-ce vraiment la fin du cookie C'est-à-dire que l'annonce qui a été... D'abord, Safari qui a viré les cookies. Ensuite, ce qui a créé un désastre chez Criteo, notamment. Mais enfin, Criteo étant la licorne française, c'est à ça qu'on a vu dans les échos, etc. Plus le départ de Jean-Baptiste. Et euh, donc ça a eu de, quand même déjà ça, rien que Safari sur mobile, vu l'importance du mobile. Sur le tracking, le ciblage, etc. Donc, seconde, première question, où en est-on sur, sur la fin du cookie Est-ce la fin du cookie Et l'annonce de Google, de Google sur Chrome, est-ce la fin du cookie Seconde question, quelles vont être les technologies les plus impactées Et y a-t-il des technologies de ciblage qui ne le seront pas Et troisième question, euh, existe-t-il une, une réalité technique de l'après-cookie Voilà. Est-ce qu'on peut faire sans cookie a priori, non, parce qu'on si on ne peut pas identifier la personne. On ne peut l'identifier que si elle a un compte. Donc ça suppose le fameux people based. Mais euh, il y a très peu de gens qui gèrent des ID individuels, Donc euh, ça veut dire qu'il n'y aurait que Google qui pourrait faire euh, euh, éventuellement Apple euh, et, et finalement euh, peut être Facebook. Et puis voilà. Donc euh, c'est à toi, Michael, de nous expliquer tout ça. Merci. Et, et on va déjeuner dans 15 minutes. Merci. Merci, Pierre. Euh, alors, je te demanderai peut-être de revenir sur certaines questions au fur et à mesure, histoire d'en de, de, de, oublier aucune. En tout cas, euh, effectivement, vous avez vu qu'actuellement, il, il y a beaucoup de, je reprends une, une, une expression de Maître Étienne Droire, que certains connaissent peut-être pour ceux qui aiment le RGPD, euh, qui parlait de tectonique. Voilà, Tectonique des clics et tectonique des claques, un article sur presse que vous pouvez aller regarder, qui exprime un peu la position de l'interprofession euh, concernant le RGPD. Mais c'est vrai que le marché, notre marché change beaucoup et est relativement impacté par les trois éléments que Pierre a nommés. Alors le RGPD, pour rappel, vous deviez tous être en conformité avant le 25 mai 2018. On vous confirme que personne ne l'est ou quasiment et que c'est un travail qui va prendre plusieurs années. Donc ça, c'est un premier sujet. La version la plus, disons, la partie la plus visible de ce sujet, c'est l'apparition des plateformes de consentement, de recueil de consentement le petit bandeau que vous connaissez avec les privacy centers donc euh, ça fait partie en tout cas des décisions faciles à prendre, rapides à prendre et qui permettent de se mettre en conformité sur cet aspect là deux autres éléments dont un était arrivé bien, bien avant c'est l'annonce effectivement de, de, de l'ITP Safari, dans Safari par Apple et puis rejoint euh, en tout début d'année comme cadeau de nouvelle année par Google qui annonce que dans deux ans les cookies tiers auront disparu donc effectivement pour cet écosystème Martech, AdTech avec lequel vous travaillez beaucoup, pour vous-même qui en avez besoin dans le cadre de la pilotage de, pilotage de vos campagnes et l'atteinte de vos objectifs, c'est un, un grand. On rentre dans une période qui va être sans doute troublée, compliquée et sur laquelle on va aller vers un nouveau standard. Donc, ce nouveau standard, effectivement, il ne passera pas par le cookie tiers, puisque le cookie tiers est spécialement pris pour cible. Il pourrait passer dans un temps court, entre guillemets, par un cookie first. Alors, cookie tier, cookie first, je ne sais pas si les notions sont suffisamment claires, mais en tout cas, le cookie tier, c'est le cookie qui est posé par un des prestataires publicitaires avec lesquels vous travaillez sur votre domaine, lorsqu'un visiteur le, visite votre site. Et un cookie first, c'est un cookie qui va être posé sur votre domaine. Euh, donc, euh, vous allez sans doute voir de, quelques changements de ce côté-là. Mais effectivement, l'écosystème publicitaire Martech à Tech ne pourra pas continuer à survivre s'il n'a pas un ID. Donc, pas forcément un cookie, pour revenir sur ton... Ta question, mais un ID. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement, dans la façon dont le système a été conçu, il faut un ID qui permette d'identifier avec qui on est en train d'interagir euh, pour plein de raisons. Alors la première, c'est qu'on est dans un contexte euh, où le paradigme dominant, c'était le paradigme du programmatique. Donc qui consistait, c'était une vraie révolution, ce consistait à dire qu'on était capable d'afficher la bonne bannière au bon moment, en face de la bonne personne, euh, avec cette, ces, ces technologies-là. Donc malheureusement, ce, cette promesse, euh, se trouve fragilisée est-ce qu'elle va s'effondrer on reviendra dessus en, en conclusion mais en tout cas elle se trouve relativement fragilisée le deuxième, euh, deuxième élément important euh, c'est qu'effectivement vous, vous basculez d'un environnement où vous aviez des outils d'aide à la décision l'analytics le CRM la publicité avec des rapports de campagne enfin quelque chose qui était relativement rationnel qui s'inscrivait dans la culture de la BI et que nous allons tous basculer dans une zone où certains chiffres vont devenir euh, plus flous et, et moins moins certains entre guillemets donc euh, un des enjeux importants pour l'ensemble du marché ça va être de retrouver une façon de travailler de redéfinir un nouveau standard alors il y a des standards qui vont pouvoir se construire autour de des acteurs dominants que sont les GAFA notamment google et facebook avec leur wall garden et leurs id puisque pour naviguer sur dans leurs environnements on a souvent besoin de se loguer donc ils disposent de l'id qui, qui a la plus forte chance d'être retenu par le marché Néanmoins, il y a des enjeux de compétition et, euh, et d'abus de position dominante qui sont, qui sont aussi importants. Je vous rappelle que même aux États-Unis, euh, qui est pourtant pas trop tant pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas de gauche que ça, euh, pour, en tout cas pour l'instant, euh, on, on, a, on a quand même des gens qui s'interrogent sur l'abus de position dominante de ces fameux acteurs qui font le, le succès de l'économie américaine digitale. Euh, donc ça, c'est un, un sujet qui va être sans doute compliqué à gérer. Les autres, les alternatives à ces ID dominants, finalement assez peu de choses. On va voir émerger quelques initiatives, notamment sur le collaboratif. Vous avez peut-être vu PassMedia, euh, qui est soutenu par le geste qui permet aux éditeurs de presse de se partager un ID, donc de, de créer un, une espèce de, de, de porte d'entrée unique euh, permettant à un visiteur de, de naviguer, de bénéficier des services de, de plusieurs titres de presse appartenant à des maisons différentes. Donc ça, c'est une première initiative. Reste que pour atteindre le volume euh, d'ID ou le volume de données euh, dont on disposait avant par ces intermédiaires, c est, c est, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Alors, les outils qui vont le plus souffrir, je pense que vous le savez tous déjà parce que vous êtes conseillers et entourés, euh, mais en tout cas, euh, la, le secteur publicitaire qui reposait largement sur le coquitière est un des secteurs qui, qui risque d'être le plus impacté. Qu'est-ce qui va pouvoir... Euh, euh, comment dire, le protéger entre guillemets ou quelles sont les pistes euh, de recherche actuellement c'est évidemment le de retour à la publicité contextuelle euh, donc essayer peut-être même d'aller encore plus loin dans l'hyper contextualisation de façon à profiter du contexte de la page de, des informations qui sont présentes sur la page et autres euh, pour essayer de qualifier le profil de, des individus donc on retombe, on retombe sur le, les, les débuts de la publicité sur internet hein, grosso modo, c'est pas forcément une, un progrès très, très marqué euh, mais ça, c'est une première solution pour cet univers-là. Donc, il ne perd pas espoir. Euh, vous savez qu'il y a au niveau de l'interprofession beaucoup d'actions de lobby qui sont menées de façon à, à, à revenir sur le caractère paradoxal du RGPD qui, si on revient aux racines, était quand même fait pour lutter un peu contre les GAFA et qui, au final, est en train de donner un plein pouvoir aux navigateurs possédés par les GAFA pour une part et, et donc euh, n'arrange pas du tout euh, ni, euh, l'avenir de l'économie digitale européenne. Euh, ni France Digitale, ni les startups. Enfin voilà, tous ces éléments là sont un peu bousculés. Euh, donc ça, c'est pour la partie publicitaire, en tout cas. Euh, alors, tous les prestataires avec lesquels vous, vous, vous travaillez vont sans doute revenir vers vous pour proposer d'autres méthodes de travail. Euh, bon, je rebondis, mais c'est parce que c'est une icône euh, et un symbole important. Oui, donc vidéo, le retargeting hein. est mort. Voilà, c'est ce que tu ouais. allais dire. Est-ce que le retargeting est mort le retargeting n'est pas forcément mort. m'en voudrait le dire puisqu'ils travaille activement pour trouver d'autres solutions et d'autres façons de travailler. Et je pense qu'ils ont, ont les moyens de, de le faire. Mais en revanche, la bourse qui se réagit quand même toujours, effectivement, les sanctionne chaque fois durement, chaque fois qu'il y a des informations dans ce sens-là. Mais le retargeting, non, le retargeting peut continuer, à, peut continuer à exister. Dans une période temporaire, par des mécanismes qui ont déjà été un petit peu décrits par le marché, du passage d'informations entre cookie tiers, cookie-first, des délégations de domaines, des choses de plein, un peu techniques, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Sur le long terme, il y aura peut-être des pivots de business model importants à imaginer, pour, pas forcément pour Criteo, mais en tout cas pour d'autres acteurs. Donc ça c'est la partie advertising. La partie analytics, qui est quand même une partie importante, parce que c'est celle qui vous permet de, de savoir qui vient sur votre site, ce qu'on vient y regarder, et, et donc de prendre des décisions sur le pilotage du contenu. C'est aussi une partie qui, va, qui risque de souffrir. Alors, Vos éditeurs analytics que vous utilisez vont peut-être vous revenir vers vous en vous proposant de passer sur du tracking first, donc des cookies first et donc de, de lutter contre cette tendance-là. Mais en tout cas, un ITP, un ITP, par exemple, sur Safari, qui élimine les cookies first au bout de 7 jours, viendra perturber vos reporting et la qualité de vos reporting. Donc on pensait, avoir acquis, on pensait avoir progressé et atteint un certain nombre de, de, de paliers de maturité. Là, on, on retombera sans doute un petit peu et on, et on attend de voir comment Google Chrome gérera l'ensemble. Alors, dernier élément, euh, enrichir sa base de données acheter de la donnée sur le marché euh, ça va être quelque chose qui va devenir très compliqué à faire, euh, bien sûr pour des perspectives légales mais j'imagine que les acteurs clés se mettront en conformité, en revanche trouver de la donnée et de la donnée de bonne qualité ça va être quelque chose de beaucoup plus dur donc tout ce qui était, tout, tout, tout ce qui était commerce de données entre guillemets est un secteur qui risque sans doute de... Donc de... De... Quantcast Quantcast euh, oui oui Quantcast, euh, LiveRamp avait fait un positionnement actuellement voilà oui. tous les acteurs de, de ce type là sont des acteurs qui euh, travaillent activement euh, pour trouver une façon de faire euh, durer leur, leur modèle et de l'adapter à ces circonstances-là. Donc il euh, euh, y a des gens intelligents, je pense qu'ils euh, trouveront les bonnes idées, mais en tout cas, oui, c'est des secteurs qui vont... Alors faire... la position de la CNIL, tu l'as analysée, qu'est-ce que tu en penses alors position de la CNIL, on a deux éléments. Si je pense que tous, on est, on est à la fois consommateur et dans le marketing. Donc d'un point de vue consommateur, on comprend tout à fait la logique. L'économie s'est digitalisée. Euh, il y a de plus en plus de, de scandales sur des bases de données hébergées sur une URL non protégée où on récupère des noms, des prénoms, des emails, des adresses de naissance, etc. Tout ce qui permet de, de créer des fraudes ensuite. Donc euh, il, y a un vrai, il y avait un vrai besoin au départ, en tout cas, de structurer, et de réglementer, comme ça a été fait pour l'email euh, historiquement, avec le passage à un opt-in. Donc ça c'est un point positif et, on, et je pense qu'il y a des choses bonnes à garder. Maintenant la CNIL est en train de durcir sa position et les dernières recommandations qu'elle a faites mi-janvier euh, sont des, des, des recommandations qui, qui, qui sont euh, extrêmement dures pour l'ensemble de l'écosystème digital. Alors j'entends pas uniquement les éditeurs de solutions mais aussi les utilisateurs de solutions. Donc, par exemple lorsque Google a, a parlé de la suppression des cookies tiers, l'association des annonceurs américains euh, a dit attendez... Euh, euh, on, on demande à Google de ne rien faire avant deux ans euh, sans qu'il y ait un nouveau standard qui a été défini, parce que c'est vraiment très central dans l'ensemble du dispositif, euh, côté annonceur, côté offreur. Parce que le, Google, le, le cookie tier permet d'éviter de spammer les gens, justement. Ben, en, en tout cas, il a, il a une qualité, c'est qu'il est visible, et c'est finalement ce qu'on lui a reproché. C'est-à-dire que certains se sont amusés à regarder combien de cookies étaient posés dans leur navigateur quand ils naviguaient sur un site, et s'en sont en, émus. Euh, le problème, c'est que ce système-là avait au moins... comme vous, comme vertu d'être visible, enfin on pouvait compter, on pouvait, le, le, on pouvait ouvrir un cookie, on pouvait regarder ce qu'il y avait dedans, etc. Euh, les solutions qui sont proposées maintenant comme alternatives étant donné la pression réglementaire, c'est de passer en server-side par exemple. Donc c'est de basculer dans un univers où on ne pourra plus contrôler si facilement les échanges de données. Donc c'est un, un point qui est un peu, un peu paradoxal. Le deuxième point c'est que dans tous les scandales qui auraient pu motiver l'apparition du RGPD, on n'a aucun euh, dispositif qui a concerné les cookies et le consentement tous les dispositifs ça a été des brèches de sécurité donc euh, qu'il y ait besoin de réglementer sur cette partie là pourquoi pas mais en tout cas sur les cookies et consentement on est sur des choses qui étaient relativement inodores reste que le cookie a une très mauvaise réputation dans la presse c'est toujours l'espion, c'est toujours le, le fichier illégitime placé dans le navigateur et tant qu'on est sur cette vision là on a, effectivement, on a effectivement un gros problème à gérer et on a sans doute, l'industrie digitale a sans doute pas assez anticipé le travail de, de, de, de perception qu'il fallait faire sur ce cookie et sur cette industrie-là. Dernière question avant de, de, de, de livrer l'entrée, le, euh, sur le mobile il y a le numéro unique, est-ce que ça peut remplacer le cookie bah, Effectivement le RGPD s'attaque aux cookies essentiellement, l'IDFA, l'Android ID sont des systèmes qui pour l'instant sont beaucoup plus permanents. Et on y a accès, les publicités y ont accès. Ont accès. Ils sont beaucoup plus permanents. Alors, la, la réplique de l'ACNIL, c'est de dire que euh, vous avez un petit, un petit menu qui vous permet de réinitialiser votre identifiant publicitaire. Donc, c'est vrai. Maintenant, regardez autour de vous combien... Personne euh, ne le fait, ça, non, ça. Non, voilà. Donc il y a un vrai déséquilibre entre les deux. Ça veut dire que sur mobile et... on va avoir une publicité personnalisée encore parce que toi par exemple comme que vous allez intégrer, vous intégrez déjà évidemment ce numéro unique, mais que sur le web fixe par contre là on va être contextualisé par rapport à, à, au contenu avec un peu d'IA. Voilà. Exactement. Et pour conclure sur la CNIL et, et le RGPD, son, son interprétation du RGPD qui est contestée en ce moment, euh, sur le mobile finalement elle autorise que deux ID assez permanents soient utilisés par l'industrie publicitaire mais deux ID qui sont possédés par des GAFA, Apple et Android. Et inversement, sur la partie web, on, on est sur un dispositif qui, euh, qui détruit tout, euh, tout tracking. Donc on a vraiment un gros déséquilibre entre la Parce partie... Parce qu'RGPD de... interdit d'utiliser le numéro euh, du mobile, enfin le numéro 1 Non, non, non on peut l'utiliser. On peut l'utiliser à partir du moment où le consentement a été obtenu. Ah, il faut d'abord euh, donner le consentement. Mais Il y a toujours la filtre du consentement qui, oui, va, qui va jouer. Ça rajoute une couche. Euh... Problématique. Mais euh, bon, tout ça, en fait, euh, le, le, la personnalisation, ça rend un service aux utilisateurs. Ça évite de leur balancer une publicité dont ils n'ont absolument rien à faire. Donc c'est positif. Et on voit que là, on, on, se, on se donne des bâtons dans les roues sans aucune raison. Après, du côté de Google, c'est peut-être une raison économique de dominance, hein, comme l'a fait Apple. Finalement, c'est très américain. Hein, on, impose, euh, on impose notre intérêt, même pas notre standard, notre intérêt personnel au tout le reste du marché. Bon on verra on a invité Google on veut faire un dîner BG 500 avec la présidente de la CNIL, Marie Lordoni que personne ne connaît elle a été nommée là sa prédécesseuse on la connaissait bien là, et elle s'exprimait là pour l'instant silence radio mais enfin je relance. En tout cas, il y a un gros décalage entre l'ambition européenne et française affichée sur euh, l'intelligence artificielle, la big data, etc. Et C'est évident, oui. Et euh, où la gouvernance ou la souveraineté européenne en matière de, de, de technologie digitale. Euh, C'est Ro, Robespierre, là, pour le moment, dans, dans tous nos marchés, en fait. Exactement. Et sur des choses qui font du mal à personne, en fait. Hein. Oui, si ce n'est que malheureusement, on n'a pas d'argument opposé. Aux... Enfin, en fait, le débat est complètement déséquilibré, puisque d'un côté, on a la liberté et la vie privée. Et de l'autre, on a l'intérêt euh, de gens qui font du marketing avec une perception de la publicité du marketing. Oui, mais la vie privée, les gens font cadeau à Facebook. Donc, euh, enfin, voilà. Merci, Michael. Merci. Merci.